Si j'étais toi, je n'entrerais pas. Maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent Les soldats de Paganmin s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita a dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure oh, Suffisamment. C'est la oh, même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Un vrai mal. Bon. Vous avez commis des crimes contre les Je voudrais pas me déranger. Mais tu es Edge Gale, c'est ça Ah, oh, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. Mm -hmm. Non C'est le Sentier d'Or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... Clémence, quand vous juste vous ici vous pour disperser les cendres de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux... Mais maintenant même. tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non... Le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Oh, oh mais vas-y Montre à Edge ce que c'est un vrai mal. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Waouh, bonne ambiance! Salut à toutes et à tous, il est 16h! J'espère que vous allez bien. Mieux que Sabal et Amita. Sabal et sa queue de cheval. Il est pas content. Hein. Il est bien content. Euh, il est pas content, je veux dire, pardon. Alors là. Comment ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Je viens à peine de lancer le jeu. Je vous explique ce qui s'est passé parce que là, l'épisode 4 de notre aventure sur Far Cry 4 commence comme ça, mais... Je, je, je voulais fouiller un petit peu les, les maisons, euh, parce que là on est dans, dans le village qu'on avait, euh, euh, l'avant-poste justement qu'on avait euh, fait dans la fin du dernier épisode, hein. euh, je suis ici, je vais vous montrer après si c'est possible, et en fait euh, je voulais un petit peu fouiller les trésors, j'ai ouvert une porte et puis voilà ce qui s'est passé, je me suis fait embrouiller direct, enfin du coup c'est pas moi personnellement qui me fait embrouiller mais t'as compris, là il y a un choix à faire, les missions équilibre du pouvoir sont critiques pour le sentier d'or mais Amita et Sabal ont des objectifs différents Parlez aux deux leaders et choisissez celui que vous soutiendrez Votre choix débloquera deux missions différentes Vous créerez aussi De nouveaux objectifs pour les missions à venir etc Donc je vais devoir choisir mon camp Entre les deux alors que tout le monde veut la même chose C'est absolument dingue Bon je vous montre où on est quand même Je vous rappelle moi à la base je voulais faire la mission avec Urk euh, qui est euh, juste ici, mais visiblement ça a l'air d'être à peu près la même chose. Non, voilà, je voulais faire la mission avec Urk, mais du coup, on va pas faire ça tout de suite. On va devoir choisir entre Amita et Sabal. Donc voilà où nous sommes, à hein, côté de la. De, voilà, on est à l'avant-poste. Euh, pas du tout, l'avant-poste il est là-haut. Bref, je suis ici, vous l'avez compris. Ah, quel enfer. Moi à la base, je voulais juste ouvrir des coffres, comme dit. Euh, donc, euh, bah ça valait vachement le coup quoi. Ça valait vachement le coup. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette série vous plaît. Vraiment, j'espère que ça vous plaît Et, euh, et voilà, moi c'était ça que je voulais <rire> Que je voulais ouvrir eh, Vous m'excusez, hein Pendant que vous faites la guerre, moi je suis je suis pas venu ici pour souffrir euh, D'ailleurs, juste pour vous faire chier Regardez, attendez Vous quittez la zone de mission, allez c'est bon frère Bon j'ai pas le choix, d'accord Allez, on va aller parler d'abord à Amita Parce que les femmes d'abord, bien évidemment N'oubliez pas Amita, le pouce bleu Je peux t'avoir ces infos Merci Ok on a entendu parler d'une grosse attaque, et puis il y a eu Banapour, mais ça cache quelque chose. Je pense qu'un assaut est toujours prévu, et ces infos peuvent le confirmer. Depuis la dernière attaque, on n'a pas eu de nouvelles du camp. Sois prudent, ok Waouh, ça m'aide beaucoup là. Déjà là, je, je, je, sais vraiment que, je sais vraiment que je vais la choisir, quoi. Hein. Mission équilibre du pouvoir Amita veut que vous récupériez des renseignements dans un camp du Sentier d'Or à proximité. Si vous acceptez cette mission, vous rejetterez celle de Sabal. Alors attends, laisse-moi déjà écouter ce que Sabal a à me proposer, mon ref. Sabal, il fait la gueule. J'avais même pas vu qu'il était là. Ah N'oubliez pas le pouce bleu. Qu'est-ce que je peux faire <rire> Un de nos camps va bientôt se faire attaquer. Je sais pas quand, mais ça pourrait être grave. Il faut que je leur envoie tous les renforts possibles. Alors si tu veux m'aider, va là-bas, mon frère. Frérot c'est trop là, c'est trop, c'est quoi vos choix de merde Bon et lui du coup concrètement sur le papier balle veut que vous protégiez les rebelles d'un camp du sentier d'or à proximité Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse frérot Attendez laissez-moi réfléchir parce que ça a un impact de zinzin là hein. Parce que là on, dans tous les cas on va me reprocher quelque chose dans les deux cas en fait <rire> C'est-à-dire que là, là on va aller à l'action, on va protéger des rebelles Donc c'est chouette Alors que Anita, Anita pardon, elle veut juste... Qu'on cherche des papiers quoi, du renseignement Du coup au final on va, on va perdre les, les rebelles, possiblement ah, Qu'est-ce que vous auriez choisi Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse Et j'avais complètement zappé ces choix là hein. J'avais Je savais pas du tout J'avais complètement oublié qu'il y avait ça dans, dans l'aventure Moi je serais partant Pour écouter euh, Amita Mais en même temps moi je veux protéger Les, les copains du Sentier d'Or donc je vais accepter notre amie euh, Sabal Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait euh, Elle va m'en vouloir à mort mais dans tous les cas Depuis le début elle me respecte pas Il euh, y a juste une fois où elle était sympa Ça va Voilà Juste dans le dernier épisode elle était, elle était sympa avec moi Elle a dit voilà ta mère peut être fière de toi et a mes couilles sur ton front Là elle, là, elle vient de faire un sketch euh, Elle vient de faire un sketch en disant ah, euh, Montre à AJ euh, Allez c'est bon ma ref euh, T'es un peu débile donc, euh, donc voilà, allez, on va aller donc à 1 km d'ici bien sûr. Euh... Ah mais mon sac à butin il est plein, faudrait que je fasse de la vente. Eh attendez. Eh c'est bien ce que je pensais ça. C'est bien ce que je pensais et ça je m'en souviens très très bien les copains. C'est absolument excellent. Ah aussi, attendez je voulais vous montrer un truc. Alors tout le monde s'en fout mais je m'en fous. Je vais quand même vous montrer pour vous dire l'évolution des Far Cry, comment c'est chouette. C'est à dire qu'on ne peut pas ranger notre arme. Voilà, on ne peut pas ranger notre arme. Parce que de toute façon ça n'a pas d'intérêt, dans tous les cas les, les, les vilains euh, vont nous tirer dessus dans tous les cas Là où dans Far Cry 6 on pouvait ranger notre arme Parce que justement euh, euh, on pouvait euh, être passé incognito Les gardes, euh, les, les FND sur Far Cry 6 ne nous attaquent pas constamment Voilà c'est la petite parenthèse que je voulais dire Tout le monde s'en fiche mais c'est pas grave Alors comment ça fonctionne ça Ok Wow, <rire> allez c'est parti Wouhou Elle va m'en vouloir à mi alors par contre c'est incontrôlable C'est incontrôlable Mais j'aime bien et en plus Eh WOW WOW Arrête Wesh Ah c'est parce que j'étais trop haut Qu'est-ce qui se passe Karma a terminé des événements Mais oui mais j'ai déjà fait ça tout à l'heure dans le dernier épisode Qu'est-ce qui se passe Ah il y a des méchants en bas Allez vas-y on va faire ça On va atterrir à côté là On va s'occuper d'eux ah, je vais juste dire un truc aussi. Ah, voilà, je vais juste dire un truc. C'est que je me souviens sur la PS3. Oh merde! Merde! Non! <rire> ah, oh, c'est trop! <rire> y'a qu'ici! Yac. Mais non, mais c'est pas vrai, purée! Y'a que sur cette chaîne que je peux vous proposer ça. Hein. Non, la vérité est bienvenue. Bienvenue, je m'appelle M.Colo Purée, mais c'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ça À la personne de garde Une fois que nous aurons sécurisé la vallée, hein, assurez-vous que cet éléphant soit envoyé Ok, bah j'espère que l'éléphant a pu euh, a pu mener sa vie euh, Bref, ouais, je voulais juste dire que je me souviens sur PS3 euh, Bah en fait, je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit au premier épisode Mais c'est pas grave Mais je me souviens de cet hélicoptère à manier Et c'était tout pixelisé, quoi Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire euh, Bref, bah on recommence, hein On recommence, c'est pas grave Moi, euh, je... On peut plus. Oh les gars, et eh, juste pour ça, juste pour ça le petit like, hein. c'est du spectacle hein, que je vous propose. Hein. <rire> c'est du spectacle que je vous propose. Bon, eh, attendez, il y a une tour radio à côté là, non eh, Est-ce qu'on se fait pas la tour radio Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. De toute façon, on a beaucoup à explorer. Ne vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer. Ça, c'est clair. C'est vraiment incontrôlable. Je maintiens Voilà Hop là Je fais un petit peu délageage euh, Qu'est-ce qui se passe là Car... Oui oui bah, je vais faire ça on l'a dit Alors, On va essayer de ne pas euh, refaire deux fois la même erreur Voilà Et là je me barre vite Voilà Alors qu'est-ce qui se passe ici On sort l'appareil photo On va faire quelques petites photos de touristes Trois personnes Oula fait me faire niquer euh, Ok il y en a que 3 Ah il ouais, y en a 4 Et je dois éliminer le lieutenant Là vous savez c'est la sauce Far Cry Sur chaque Far Cry il y a ça hein. Vraiment c'est fou Même sur Far Cry 6 c'est rigolo quoi. Euh, S'il vous plaît on pourrait euh, me laisser tranquille là Parce que c'est possible de prendre de la hauteur Sans qu'on vienne m'embrouiller euh, Bah écoutez En vrai on peut y aller à la one again Parce qu'il n'y a pas d'otages Si encore il y avait des otages Ou des dommages collatéraux Mais là il n'y a, a que dalle On peut y aller là hein. Et Regardez ce qu'on va faire vous voyez la grenade? 1, 2, 3. Et voilà. Ouais, j'étais immortel, mon ref! Attends, euh, je me suis fait arnaquer là! Non, c'est une blague. Je vais crever. Ce serait bien dommage. Oh, j'ai chaud là. Ok par contre il était immortel c'est quoi cette histoire là Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je lui ai mis je ne sais combien de chargeurs Ça me paraît un peu euh, Un peu olé olé Euh ok Attends j'espère que j'ai pas tué d'innocence enfin exprès là Tourner le moulin à prière Ouais dans chaque Far Cry il y a ça aussi C'est excellent Bref bon allez c'est tout pour moi On reprend euh, on va prendre ce véhicule Et on va continuer notre aventure Je suis passé à côté d'un trésor je m'en bats les steaks Oh non c'est trop beau attendez <rire> Je suis désolé Excusez moi mais c'est magnifique C'est magnifique Donc ça donne envie de récupérer quelque chose Où c'est que c'est bordel Je suis complètement débile Là j'ai trouvé Retour de Kalinag Lieu découvert et eh, c'est magnifique C'est magnifique Voilà oui j'ai compris que a... l'inventaire est plein Ne T'inquiète pas ça va bien se passer mon ref Allez Ah un tapir j'ai tué malencontreusement tout à l'heure Allez c'est parti 800 mètres en avant toute Allons voir euh... <rire> Ah je suis mort de rire Ah non on va aller justement sécuriser les Salut. What Alors euh, là j'ai rien Il y en a encore Oh merde Oh excuse moi toutou mais fallait pas me charger aussi Je peux dépecer le chien Oh non c'est horrible Alors j'ai pas du tout le souvenir qu'on pouvait dépecer les yinches Mais du coup j'ai récupéré un appât Et ça ça fait plaise euh, Bah là t'es en train de manger du chien littéralement C'est pas vrai J'ai mangé un clown ce soir euh, Hop Voilà un petit coup de pied et ça repart hein. Allez Demi tour eh, trop bien <rire> Allez ça me saoule, vas-y monte Voilà, magnifique Bon allez hein, on arrête les imprévus Si possible Ce serait sympa Jetons de mercenaires, les mercenaires sont des rebelles Qui combattent à vos côtés, ça on l'avait bien compris On peut les embaucher euh, Et en les embauchant on peut même leur donner des ordres What Mais je suis même pas au courant qu'on pouvait faire ça Frère, c'est quoi Appeler des mercenaires, ah ouais What ah il y a un avant-poste ici là Bon allez j'ai compris je vais y aller à pied ça me saoule euh, Ça me saoule, il y a un avant-poste juste ici On pourrait le faire sur le chemin mais ah... Ah, Vas-y on le fait euh, Je suis pas dans les meilleures conditions mais on va le faire Comme ça c'est fait, on est tranquille et on débloque Un, un nouveau voyage rapide C'est toujours sympa, visiblement il y a qu'une seule Alarme également je le vois sur le GPS En plus je suis du côté de l'alarme Donc ça c'est absolument parfait Voilà, bon, je me suis fait craquer je me barre, ça sert à rien, ça sert à rien, et non, bon, franchement, voilà, en plus il y a les renforts qui arrivent, j'ai bien compris, allez, je vais aller me faire enculer. Euh, là, je vous dis, cet épisode, le jeu me troll, hein, ça sert à rien, le jeu me troll, on retournera ici ultérieurement. Regardez, il y a un avant-poste ici, enfin une, une tour radio là, incroyable. Bref, il y a plein de... Euh... Enfin, la map est magnifique, hein, il faut le, il faut le dire. Ah Bonsoir Merci beaucoup <rire> Merci beaucoup monsieur Putain mais le jeu Le jeu se fout de moi aujourd'hui Vraiment hein Je sais pas pourquoi j'ai de la mal Allo ouais j'ai bon, ouais, Décidément <rire> J'adore Vraiment je... on va s'éclater les copains Mais je vous le dis On va s'éclater d'une force C'est que le début Là vous voyez il y a encore une pylône radio On voit toutes les tours radio qu'il y a aux alentours J'aime beaucoup l'ambiance euh, vraiment c'est euh, assez impressionnant Est-ce que je peux glisser genre Ah ça va bon oh, C'est pas comme sur Far Cry 6 où on peut faire des glissades infinies euh, Je suis passé à côté de certains trésors Encore une fois mais c'est pas grave On aura l'occasion euh, probablement de repasser euh, ici Non Non Mais, mais c'est Jurassic Park euh, Ou c'est quoi ce bordel là Il est gentil Comment on fait pour savoir s'il est gentil ou méchant Ah, regardez la légende. Faune, prédateur. Donc, si c'est la faune, il est gentil. Très bien. Par contre, si c'est prédateur, bon, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Prédateur, euh, voilà. Bon, on est arrivé dans la zone. Ça va partir en cacahuète. Offrez vos aides, votre aide aux rebelles. Ouais, bon, j'ai bien fait de pas avoir fait l'avant-poste du coup. Parce que là, on va avoir besoin de nos munitions. Alors là, vous pouvez voir les l'impossibilité de monter. Voilà, et puis surtout les, les détails magnifiques. Voilà, on. C'est pas grave. Euh qu'est-ce qui se passe là d'un coup là Pourquoi l'ambiance est macabre Hein Camp du Sentier d'or. Bonsoir. Vous avez besoin d'aide bah, Ça a l'air d'aller là. Pour mon pays. Adjay, bonjour. Je suis ravi de te voir. Moi aussi. On est prêt pour ces fumiers. Prends des mines ou va sur la tourelle. Ils vont morfler. Grave. Euh, les chasseurs sont des unités silencieuses et redoutables. Mais non. Ah ouais. Préparez-vous, bordez ben, dans la merde. Il faut que je prépare, que je mette des mines. Mon ref. Ah. Ok, j'ai des mines. Ouais, je suis prêt, mon, mon gars. Je vais mettre une mine là. Voilà, prends bien ton temps surtout. Une mine là. Voilà. Est-ce que je peux encore prendre des mines, peut-être D'accord ah D'accord Bah Je suis un peu, euh, je, suis un peu euh, je suis un peu, dans le stress J'aurais peut-être pas dû faire cette mission comme ça J'aurais peut-être dû écouter euh, Amita finalement Ça nous aurait évité ce genre de problème Ils sont bientôt là. Mais ouais mais je peux pas faire plus Attends je vais lire Alors vous savez probablement qu'Edge Le fils de Moan c'est moi est, de, est revenu au Kirat et a rejoint le Sentier d'Or comme son père avant lui Mes hommes et moi même avons tiré Edge des griffes de main usurpateurs Amine, ah pas Gamin. Il avait euh, déjà fait ses preuves au combat en défendant, en défendant Banapur. Et notre valet leur dépitoyable représailles. Continuez le combat mes frères, on va y arriver. Euh, mes refs, euh, voilà, allez. En plus il commence à faire nuit. Ouais, ouais. Euh. Mais je tire Bon bah voilà hein. Au sud, c'est où le sud Bon, allez, j'ai compris. Ils sont où les mecs Moi, je les attends moi. Ah Les salopards oh, Regardez, ils ont tiré une flèche là. Il y en a une là. Hop. Attends, je vais, je vais aller au, je vais aller au frontal. Là, ils sont où les gars D'accord. Ça cambûte un plein, très bien. Mais je... Les copains Tu as tout Là. Ah, oh, ils sont un peu durs à cuire quand même. A hein. l'aide, quoi à l'aide Le nord, le nord, c'est de l'autre côté. Oh. Hop là Hop là, mort Toi mon ref. Non mais frère, allez, c'est trop. Et ça s'abusait parce qu'à l'époque, c'est vrai que le jeu était bien scripté. Hein. Donc là ça voulait dire que je me suis trop éloigné hein. Et c'est du foutage de gueule hein, Parce que là la vérité personne est mort Non c'est trop haut. Carrément, c'est haut Bon oh, bah on recommence On recommence je vais remettre les mines euh... vite et là. Ouais, Je vais mettre les mines là cette fois Tac On sait qu'ils seront là Voilà on va mettre une mine là aussi Et puis voilà hein. On peut pas faire plus hein, les gars faut arrêter de déconner Ah attendez je vais me mettre là haut Non Je peux pas monter ah ouais, c'est chouette. Je peux pas monter. Si je peux monter, <rire> alors. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, viens mon ref Un chasseur sachant chasser son, son chien est un très bon chasseur. Mais putain mais je suis en train de prendre tarif Mais qu'est-ce qu'il y a t'es dingue Mais me regarde pas moi Tire sur les méchants ah. Non là frère c'est trop Non mais là Là, là mon ref, Ça va être très compliqué la suite de l'aventure Si on galère comme ça là Si on Galère comme ça Alors ce qui est bien C'est qu'on est super nombreux Et ils arrivent à tirer à côté quoi Les collègues Ils servent à rien Ok les headshots Ça passe nickel par contre Et ça c'est pas mal On reprend des munes Ouais les headshots ça passe nickel Faut juste avoir pas mal de chance Ok. Ça va. J'ai sauvé le camp. Ok mon frère. Oh bah ça va. Rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Ok donc c'est pas fini. Non faut rejoindre le camp Alpha. Je sais pas où Pagan trouve ses hommes. J'ai jamais vu des types aussi habiles de Mais toute y ma va vie. Quoi On y va, allez, en avant allez go go go. Headshot ça passe crème. Ah ouais. Euh... Bah n'y pense même pas en fait mon ref Alors je peux pas le dépecer j'ai plus de place hein. Aïe Attends comment je me suis pris euh, une balle là Ok Toi je t'ai vu toi Ok mort C'est vrai qu'en fait ils sont discrets hein C'est vrai qu'ils sont discrets, on les voit pas quoi, ils sont forts Ils sont peut-être plus forts que ce que je croyais, voilà Bon lui je le vois hein. Lui je sais pas qu'est-ce qu'il fait Lui il a complètement oublié qu'il était en mission, tu sais Hop Voilà, bon j'ai foiré mon couteau mais c'est pas grave Ok bon là il y a des collègues malheureusement euh... Ah là là Ok Ok ok ok Euh du coup bah écoutez ça va être très très simple Ah ouais il y a beaucoup trop de collègues qui sont morts c'est horrible Par contre je vois qu'un seul mec là hein. Je vois qu'un seul vilain là hein. Ah Voilà Voilà qui change un peu la donne Magnifique Oh là là ça c'est beau ça Ça c'est beau ça On essaye de faire du gameplay hein. Hey, il est où le mec que j'ai fumé Je sais pas C'est très joli là C'est très joli Excusez moi hein, je fais un petit peu de tourisme en même temps Tu me vois Comment ça tu me vois t'es où frère il est où Je le vois pas moi Hop des lunes Hop un trésor Je veux pas je suis full Ah oh, c'est dommage euh, ok Je sais pas où il est le mec C'est un truc de zinzin Oh Ok L'appel de la rébellion mission terminée Bon ça va Franchement j'ai foiré comme un caca pour rien hein. Parce que c'était super simple C'est fait mais les infos que cherchait Amita ne sont pas ici C'est pas grave mon frère Tu as sauvé des vies, c'est l'important Tu es le fils de Mohan. Il serait fier de toi Bon là Amita elle va me vouloir Là Amita elle va me faire la gueule Puisque sa balle maintenant c'est un peu le leader Du, du sentier d'or finalement Et ça c'est terrible euh, Je suis désolé Amita, qu'est-ce qu'il y a à toi Oh, oh Alors Je m'attendais à tout sauf à ça, ça non c'est bon c'est bon c'est bon Putain je me chie dessus Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi Aussi compliqué à buter Mais euh, oh, en plus je peux Oh je l'ai tué pour rien Je l'ai tué pour rien euh, qu'est-ce qu'il se passe ici Événement de karma terminé Hein Et Attends mais je suis en train de faire des multiples missions Sans être au courant frère j'ai sauvé un otage Je vois pas d'otage Oh regardez comme c'est beau ça Ça c'est mignon Bref il se passe plein de choses euh, compétences Qu'est-ce que c'est que cette histoire Oh oui c'est vrai il y a aussi l'arbre des compétences L'éléphant Le tigre Alors Voilà ça ça va être tout ce qui va être un peu euh, Sauvage finalement Et puis là ça va être tout ce qui va être un peu soin Santé, technique etc Très bien ouais, Écoutez. Euh, là j'ai 8 niveaux, j'ai 8 points et là, vous voyez, je peux dépenser. La mort vient d'en haut. Sauter ou tomber sur un ennemi pour l'exécuter. Je veux apprendre ça parce que c'est tellement cool. Voilà, ça permet d'assassiner le... quand tu sautes sur les gens. Comme sur Far Cry 6, hein, souvenez-vous. Euh, exécution par le bas. Ça, ça fonctionne aussi très très bien. C'est parfait. Euh, exécution au couteau de lancer. Lancer une exécution sur un ennemi avec F, puis appuyer pour lancer son couteau sur un autre. Pas pour tout de suite, on s'en fout. Euh, piller automatiquement votre cible. En réalisant une exécution, ça c'est chouette. Ça nous évite de euh, fouiller les, les corps. Rechargement en courant. Euh, viser, et tirer avec d'un corps, de poing, les véhicules. Euh, et puis là, on a quoi Offre une barre de santé supplémentaire. Allez, ça c'est ce qu'il me faut. Ça c'est ce qu'il me faut. Euh, les seringues de soins, restaure 4 barres de santé. Ça c'est parfait. Mais attendez. Barre de santé x4, allez. Et voilà, on vient de tout dépenser. Euh, on peut confectionner des... Putain, c'est ici qu'on confectionne Oh, je suis une bite Bon, ben bah, voilà Hop On vient de se créer un holster d'armes Qui va nous permettre donc d'avoir deux armes sur nous déjà Ah, c'est cool Bon, là, je peux en confectionner d'autres euh, Il faut de la peau de tapir de Malaisie Très bien Portefeuille, sac à butin C'est de la peau de sambar. Bref, vous voyez un petit peu ce qu'il faut là en bas à droite Très bien Très très cool euh, Trop trop bien alors là je peux jeter mais pas vendre, donc ça vaut pas le coup Ok, bon ça c'est fait, une bonne chose de fait. On avance, on avance, on avance Et je commence enfin à prendre en main euh, ce genre de choses Parce que c'est vrai que j'aurais pu attendre longtemps Pour pouvoir porter euh, plusieurs armes sur moi hein, Parce que je croyais qu'on pouvait débloquer ça au fur et à mesure Alors que pas du tout euh, Ok, ceci étant dit, ceci étant fait Je regarde un petit peu, donc on a évidemment les avant-postes qui sont juste à côté Moi ce qui va nous intéresser aussi c'est quand même D'avoir les clochers, hein, les tours radio. Donc moi ce que je vous propose, parce que là euh, Amita elle doit tirer la gueule On va faire cette euh, avant-poste et puis dans le prochain épisode on fera ce clocher là Donc on va directement faire cet avant-poste là, donc c'est là où on a, euh, souvenez-vous, abandonné tout à l'heure euh, Quand on est venu par ici euh, Est-ce que j'ai de la place maintenant Oui Cool Hop là Et ouais, ça ce qui est bien sur ce jeu c'est que vraiment la chasse c'est très important La chasse fait partie intégrante du gameplay La chasse fait partie intégrante du gameplay parce qu'elle va nous permettre de confectionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'aurez compris. Et j'ai 4 barres de santé en bas à gauche, ça fait plaisir. Hein. Ça, ça fait plaisir. Ça va, madame Tu as peur Non, mais tout va bien. Tout va bien, madame. Non, pas encore. Tout va bien. je vous en supplie Tout va bien. Tout va bien. Donc, eux, ils sont gentils. Hein. Euh, ils sont gentils, ces, ces gentils animaux. Ah peut-être pas en fait Oh euh, <rire> Allez je me barre Je me barre Mais qu'est-ce quest qu qu Pourquoi les, les deux femmes elles sont dans la nature sans armes Alors que c'est un endroit super dangereux Je ne comprends pas C'est peine perdue hein. ça sert à rien que je les sauve Elles ont rien à foutre là tu, tu fais pas du camping euh... ouais, Merde c'est pas fait exprès de tirer pardon Ouais les glissades on peut pas descendre tout en bas Allez donc on va se faire cet avant-poste, je disais là où on avait fui juste avant euh, Parce que je me suis fait cramer, j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci euh, C'est vrai que maintenant j'ai un emplacement supplémentaire donc je vais pouvoir utiliser une arme furtive Bon là en l'occurrence je n'en ai pas sur moi Donc on va devoir faire sans euh, Comme dit je crois qu'il n'y a qu'une seule alarme euh, Ouais c'est ça Par contre là on va éviter de se faire cramer, ce serait chouette Vous avez vu ils avaient appelé directement les renforts, hein. ils perdent pas de temps hein. Ils cherchent pas à savoir si on est gentil ou méchant Là ou dans Far Cry 6 évidemment, comme c'est dans une ville euh, j'aime beaucoup l'ambiance de Far Cry 6 pour le coup mais Far Cry 4 est, est excellent également euh, mais voilà sur Far Cry 6 du coup euh, on te prend pas tout de suite pour un ennemi quoi évidemment euh, ouais donc le truc elle est là on dirait qu'il y en a que 3 mais ça m'étonnerait ça ça ça m'étonnerait fort d'ailleurs je vois pas c'est qui le mec qui m'a cramé vas-y je vais y aller hein Quand je prépare un couteau de lancer. J'ai pas de couteau de lancer, d'accord. Ok. On fait ça proprement. Voilà. Au oh, purée. Ok. Excusez-moi hein, je, je parle pas trop Est-ce que je peux porter cette arme à la place de là Non d'accord Ok bon ça s'est bien passé Il voulait monter avant hein. Hop Bon là je peux y aller bourrin parce que euh, y aura pas de renfort mais Et pourquoi pas essayer de jouer beau jeu Attendez regardez on a appris une compétence On peut leur sauter dessus Attendez on va essayer un truc ah, Je vais foirer mais c'est pas grave Non on va faire ça comme ça regardez bien Voilà comme ça il va venir Il va venir et là regardez Ah paf Voilà et ça c'est beau Et ça c'est beau Voilà c'est le beau jeu C'est le beau jeu que je vous propose Le poste de pesée de thé Ça c'est fait avant poste 2 sur 24 bien sûr Alors on a de quoi faire vous inquiétez pas Et donc c'est maintenant chez nous, bien évidemment. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous euh, Et du coup, on va s'en intéresser là pour cet épisode, mais avant, j'aimerais en profiter... Euh, il se passe quoi si j'ouvre la porte ici Oh, notage. Libération otage Libération d'otage N'hésite pas à prendre d'autres avant-postes pour le sentier d'or. Vous devez les sauver. Je vais m'en occuper. T'inquiète pas. Ce qui va être sympa maintenant, bon j'ai débloqué des nouvelles armes. Voilà, bon, on va pouvoir s'acheter une arme de discrétion. Hein, ça pourrait être sympa. La MP5, elle est toujours verrouillée. J'ai hâte euh, de la débloquer. Bah voilà, l'arc de chasseur, je vous l'avais promis. Hein. Ah c'est que pour l'arme de poing Non. Eh ben on va te faire foutre. Je vais utiliser l'arc et je vais prendre une bonne arme de poing, genre euh, celle du play, ouais. En vrai, attendez, tac, si je fais là. La... Ouais, précision, dégâts. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Accessoires, on va lui mettre un silencieux. On a assez d'argent. Euh, un chargeur amélioré. Euh, la peinture, non. Euh... <rire> un peinture en or, les gars, on est des riches ou pas Allez, 80 000. Je viens de tout claquer là-dessus. Euh, voilà, nickel. Nickel, nickel. Je pense que là, on va être plutôt pas mal. Euh, C'est vraiment chouette. Donc, on se retrouve, les amis, demain pour la suite de l'aventure. Avec un superbe pistolet. Oh Excellent Et puis, bien sûr, notre arc. On va être vraiment au top. Les amis, voyez-vous cet avant-poste juste ici Je parle bien à Edge Gale. Et qui sait Je vous expliquerai. Venez me voir à mon atelier. Monsieur Chiffon, alors je veux pas vous chiffonner mais je termine ma phrase, dans le prochain épisode on va aller dans cet avant-poste, j'en ai rien à. Enfin dans cette tour radio. Donc monsieur Chiffon, tu attendras, tu es sur à tes larmes avec du papier. Les amis n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.